La collection Mérite, ce sont 12 mallettes pédagogiques destinées aux enseignants et leurs élèves du CM1 à la 3 e Les mallettes Mérite explorent différents domaines des sciences et techniques, très variés et proches du quotidien. L'environnement et l'énergie, les matériaux, le numérique et la robotique, l'alimentation, la chimie et la matière, les mesures et la musique. Les mallettes Mérite s'appuient sur la démarche d'investigation. La démarche d'investigation, c'est manipuler du matériel, utiliser ses sens, travailler en groupe, progresser par essai-erreur. Ce n'est plus à prouver que c'est un excellent moyen pour que les élèves se confrontent au réel et retiennent des notions. Dans une mallette, on trouve un guide enseignant et tout le matériel nécessaire pour travailler en groupe dans une classe. Les mallettes mérites ont été conçues par des scientifiques et testées en classe. En tant qu'enseignant, notre problématique en technologie est de faire des activités où les élèves sont acteurs. Trouver des expérimentations variées et complémentaires peut être parfois compliqué. La mallette mérite fournit tout le matériel pour une classe entière en îlot de 4 élèves. Le guide enseignant est vraiment satisfaisant car il permet d'avoir une certaine flexibilité et donc de gagner en autonomie et de s'adapter aux besoins des élèves tout au long des activités. 500 mallettes sont disponibles partout en France dans de nombreux centres de ressources. Trouvez le plus proche de chez vous sur www.projetemerite.fr. Donc j'ai testé la mallette Mérite sur la communication informatique avec des deux classes de niveau 3e. Les élèves étaient plutôt motivés, surpris des activités. C'était dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas, que je ne connaissais pas non plus particulièrement. Ils sont vraiment bien impliqués et très très bonne surprise. Je conseille la mallette à mes collègues enseignants. En effet, elle est tout à fait adaptée à nos pratiques par îlot et à notre démarche d'investigation.